Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau ce que je pense quand j'en ai envie euh, Cette semaine j'avais envie d'évoquer un petit peu ce qui s'est passé tout récemment avec euh, entre guillemets l'énorme remise en question de Durandal qui je trouve est assez intéressante parce que pour moi elle est assez symptomatique en fait de ce qui va je pense arriver sur Youtube d'ici peu parce que ça fait un petit moment que j'en parle et euh, j'étais en train de regarder d'ailleurs dernièrement, j'ai pas fini la vidéo de Bolchegeek autour du problème entre guillemets autour du YouTube ciné qui parle plus finalement des défauts de la plateforme YouTube que réellement de, des gens, ce qui je trouvais assez juste. Mais je pense profondément que le cas du Randal est assez intéressant parce qu'il montre et met en exergue à quel point... Il y a une vraie difficulté à trouver un bon équilibre entre montrer ce qu'on a envie de montrer et montrer ce qui permet de rester dans l'actualité. Parce que je vais pas vous mentir et je vais pas tergiverser en vous disant que clairement sur YouTube, on est aujourd'hui dans une époque où ce qui marche le plus, c'est l'actualité. En tout cas, dans le YouTube ciné, parce que vous regardez d'autres trucs, vous regardez d'autres formats, vous regardez d'autres chaînes, il y a beaucoup de gens qui ont réussi à trouver un format à s'y tenir, et pour le coup, ça fonctionne. Moi, j'ai toujours en tête notre Sirius, notre Sirius, cher à mon cœur, qui a réussi réellement à trouver le bon filon, à capter une, une sorte de trou qui y avait, un petit trou de verre qui y avait au sein du YouTube, c'est-à-dire clairement le trou qu'a créé Karim Debache et l'équipe de Chroma, suite à la fin justement de Chroma parce qu'il y avait un trou, il manquait quelque chose, il manquait un petit format autour du ciné, qui soit un peu décalé, très orienté humour, à mi-chemin entre l'absurde et les as, et ils ont réussi à trouver ça. Le Fossoyeur a réussi lui de son côté à trouver le bon filon, bon, euh, c'est toujours autant galère je trouve, même si honnêtement ils s'en tire bien, mais ça se voit que c'est un peu galère sur certains formats à réussir à trouver son public, lorsqu'il y a clairement eu un souci avec la fin du Fossoyeur, mais Durandal de son côté ça a toujours été une petite anomalie, parce que, autant les pourquoi j'ai raison et vous avez tort ça a toujours été le format phare de sa chaîne autant c'est vrai que la plupart des gens ont connu et ont découvert Durandal par le biais des vlogs notamment un où il y a une petite larme qui coule sur sa joue euh, parce qu'il était en train de pleurer de joie il y a beaucoup de gens qui l'ont découvert malheureusement un peu grâce à ça mais Durandal ça ne pas qu'à ça et je trouve que du coup il y, a, il y a forcément une représentation globale de ce qui se passe sur Youtube actuellement cette espèce de césure qu'il y a entre ceux qui ont envie de faire ce qui leur plaît et ceux qui ont besoin de percer, ceux qui ont réellement envie absolument de trouver le truc qui va faire qu'ils vont parler d'actualité et donc du coup, les gens vont s'abonner à leur chaîne parce que soit ils auront une certaine régularité, soit ils parleront de certains films dont les autres ne parlent pas. Et c'est vrai que on peut se sentir un peu perdu face à tout ça. Parce qu'on peut avoir l'impression que du coup, bah, l'offre n'est pas du tout à la hauteur de la demande. Comme s'il y avait une offre qui était surdimensionnée, et une demande qui finalement ne l'était pas autant. Et du coup, ça fait que beaucoup de gens se perdent. Alors j'ai conscience que je suis un peu paumé au milieu de tout ça, mais je vous avoue que moi, de mon côté, j'ai toujours fait comme je l'entendais, c'est-à-dire, je fais mes vidéos, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Je dois avouer que dernièrement, c'est pas la folie, mais pour autant, ça me démoralise pas. Je positive toujours autant et j'aime faire ce que je fais sur YouTube. Mais du coup, moi j'ai envie vraiment d'apporter un soutien, mais monumental à Durandal, parce qu'il a réussi à passer le pas que beaucoup de gens n'arrivent pas à passer. Se dire « Ok, maintenant je suis confortable, j'ai réussi à asseoir ce que j'avais envie de faire, maintenant je m'éclate. » C'est exactement ce qu'il faut. Il faut, faut s'éclater sur YouTube. Si on ne s'éclate pas, ça va se voir. Et si ça se voit, bah, les gens ne vont pas revenir. Moi j'aime bien cette manière de penser. Honnêtement c'est une manière de penser qui devrait beaucoup plus habiter le YouTube plutôt que ce besoin absolument par exemple de sortir sa chronique le plus vite possible sur le film qui va être au centre de l'actualité de la semaine. C'est pas grave si ça sort un peu plus tard. Si on est fier de la vidéo qui est derrière, c'est le plus important. C'est toujours ce que j'ai en tête. Je préfère mille fois sortir une critique avec un pote euh, autour d'un film dont on va parler pendant plusieurs minutes et qui va avoir de l'intérêt plutôt que d'encore une fois être tout seul devant ma caméra et de défendre un film qui n'a pas besoin d'être défendu parce que, ben, bah, tout le monde va le voir. Je prends Babylone cette semaine, j'aurais eu aucun intérêt à faire une critique seule, alors qu'avec Guillaume, ça prend beaucoup plus d'ampleur, de sensibilité et d'intérêt. Je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez, tiens, dans les commentaires. J'aimerais bien avoir vos retours là-dessus, ce que vous pensez justement de la démarche de Durandal et, et de manière générale de cette histoire d'offres et de demandes sur YouTube. Ça, ça m'intéresse. Et d'ici là, bah, je vous dire à bientôt, et je vais vous dire cette petite phrase de fin de cette vidéo. Si j'ai envie d'en parler, et ben j'en parle.